Il n'y a pas vraiment de parcours en fait euh, clé pour devenir produceur. Les produceurs vont avoir un rôle de coordinateur. Dans ma position, on parle avec toutes les différentes uh, disciplines. I'm Eduardo Senpe, I'm the at Dream je m'appelle Erodo Sempe, je suis le producer de Quantic Dream Montréal. Je m'appelle Céphane Prigent et je suis senior producer dans l'équipe Publishing de Quantic Dream. Moi je m'appelle Alexandre Hénon et je suis produceur en charge du département Game Creation chez Quantic Dream. On s'adresse beaucoup uh, de planification, de scheduling et de soutenir les équipes à atteindre leurs objectifs. Un producteur n'est pas nécessairement quelqu'un qui a un rôle spécifique, comme un lead system designer, où ils ont beaucoup de game design ou des mandats spécifiques. Un producteur est juste plus en train de faire l'oversight entre les différentes équipes et de s'assurer qu'elles coordonnent well bien et atteignent ces objectifs. On va gérer les plannings, mais on va également gérer les petits soucis qu'on peut rencontrer au quotidien. Et enfin, ça va être surtout faire en sorte que les gens se parlent. Une équipe... À un producteur. Mais chez Quantic Dream, on fonctionne avec deux types de producteurs. On va voir ce qu'on appelle les producteurs projets, qui sont donc en charge d'un projet, et les producteurs en charge d'un département. Il existe plusieurs types de producteurs, ça c'est sûr. Le producteur publishing ne fait pas la même chose que le producteur en studio. Ensuite, ce sont des métiers qui sont complémentaires. Ça permet de voir big picture ou la vision plus micro, plus auprès des équipes. Un producteur publishing pourrait tout à fait travailler en production et inversement. In my position, we talk with all the different uh, disciplines, so I have a lot of interactions with fellow producers just to make sure we have the planning, scheduling, everything and we have our priorities. Then I'm talking with uh, level designers a lot, programmers, QA, mocap specialists. Yeah, so I talk to pretty much uh, everybody in the, the studio. En tant qu'interface privilégiée de la game creation, les gens, quand ils cherchent à communiquer avec mon service, c'est moi qui vais venir voir. Mais en règle générale, je vais aussi parler en fait, à toutes les équipes, euh, que ce soit des gens à qui j'ai des questions, que des gens avec lesquels euh, on veut faire des réunions ensemble. Donc je n'ai pas d'interlocuteur privilégié, je parle avec en fait, tout le monde. En tant que produceur au publishing, ma première intervention sur les jeux, c'est quand les studios externes vont venir nous pitcher leur projet et nous expliquer ce qu'est leur jeu. Je vais avoir mon œil de producing pour essayer de comprendre comment est structurée l'équipe, comment est-ce qu'ils structurent leur production, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre pour organiser leurs équipes pour les aider à créer tout simplement le meilleur jeu possible. Un lead, il va manager son équipe. Moi, je vais manager le temps des gens. Je suis pas chef d'équipe, je suis, on pourrait dire, responsable. En fait, s'il y a un problème, c'est moi qu'on va venir voir. Mais les équipes, elles sont sous la direction du lead. Chez Quantic Dream, clairement, c'est la direction créative qui lead. Les producteurs vont avoir un rôle de coordinateur, de mettre de l'huile dans les rouages pour s'assurer que les productions passent bien et que tout le monde sache quoi faire à quel moment et pour optimiser la production. Même si je travaille avec les studios externes, je travaille beaucoup avec les producteurs en interne chez Quantic Dream. Tout simplement parce qu'on aide ces productions externes à tirer le meilleur de leur production et on leur propose des services, que ce soit la mocap, la localisation, du recording audio. Et dans ce cadre-là, on avance moins dans la main avec les producteurs en interne pour essayer de proposer des services de production aux studios externes tout en respectant nos contraintes internes, parce qu'on a besoin de travailler aussi sur nos projets. It can be quite the challenge with the, the time zone change, so we have a very short window where we can have all our meetings. But the team here has been able to set some time apart in the afternoon here. While in Montreal, we're setting up our mornings to have a meetings, discussions, making sure that we're aligning with stuff. And then we're sending their reports and making sure that we're always in communication, talking to people, and just making sure that uh, people know who to talk to and have that uh, communication going at all times. Alors, il n'y a pas vraiment de parcours en fait, clé pour devenir producteur. En fait, il faut avoir des qualités, avoir un bon sens de l'organisation et surtout, ne pas avoir peur d'aller vers les gens. Pour ma part, j'ai eu un parcours assez atypique vu que je me suis d'abord orienté vers des études d'art, toujours orienté dans le jeu vidéo, bien entendu, mais c'est à la fin de cette licence donc, en art que je me suis orienté vers le management de projet. Et c'est en découvrant donc, ça lors de mon master que j'ai été passionné par que c'était que la gestion de projet et c'est pour ça que je me suis lancé dans ce métier. For me, I think it's also annoying a bit of management, working with people. What helped me was that I was part of, a, I was a level designer before, so then I was able to become a, a team lead and then I grew in the management side and I felt that that's where I wanted to go, so it helped me really grow in that, in that direction. Absolutely not. I would but unfortunately no.